En termes de, de qualité de l'herbe euh... bah, euh, Non, on ne remarque pas de. Enfin, sur la, la, la composition, on va dire, de, de, des variétés d'herbes, euh, on ne remarque pas de changement selon les parcelles plantées et les celles qui ne le sont pas. Euh, bah, de toute façon, ça va être propre, on va dire, à chaque zone, euh, hein, où on a les zones séchantes, où on a des on va dire, un mélange euh, on va dire, assez homogène, euh, à agra, euh, Trèfle hein, qu'on ne va pas trouver dans les zones plus humides euh, ou si on va le retrouver en fin de saison quand il va faire un peu plus sec. Mais euh, planté ou non planté, euh, on n'a pas. Ce... Enfin, j'ai jamais calculé ou remarqué hein, une différence de, de flore quoi. Ça peut avoir, on va dire, un préjudice sur euh, la présence des fois de chardon sur les parcelles plantées ou on va dire plus compliqué à faire du fauchage là on va dire le matériel est pas toujours trop trop adapté et on va dire les arbres hein, quand il reste on va dire une dizaine de pieds aux arbres ou quoi que ce soit si on n'a pas une intervention manuelle ça va garder on va dire la réserve donc ça ça peut être un on va dire un handicap après la différence de flore euh, va se faire avec euh, on va dire le type de pâturage donc là depuis l'année dernière qu'on est passé on va dire en tournant dynamique on va avoir euh, plus de on valorise plus l'herbe, mais on, si on, on favorise, on va dire, un type d'herbe bien particulier. On va favoriser le ray et on va favoriser le trèfle. Donc euh, le, le pâturage ou les types de sols, ça a plus d'influence que l'arbre ou pas ouais, ouais, ouais. L'arbre, il va, il va lui, dans le contexte, faire euh, enfin, comment, améliorer, euh, on va dire, l'importance au départ. Et puis, euh, on va dire la qualité, on va dire de, de vie des animaux, euh, en été surtout. Ouais. Ou en hiver, quand il pleut, ils aiment bien se mettre en dessous des arbres aussi.